C'est ce que je me suis dit ce matin, les amis, alors que j'écumais les kilomètres de ces 12 contrées d'Île-de-France où, finalement, il ne pleut que 340 jours dans l'année. Pourquoi Pourquoi ne pas partager avec vous la découverte que j'ai faite hier soir, à savoir une nouvelle librairie Python dédiée aux actions automatisées sur WhatsApp, mais qui présente également une fonction intéressante. Intéressante pour qui Pour vous, peut-être, si vous êtes en couple et non content de déjà économiser les 89 euros habituel, annuel, que vous dépensiez auparavant lorsque vous payez ce menu de Saint-Valentin au restaurant, hein, en dépit, malheureusement, on le regrette de la fermeture administrative de nos amis les restaurateurs, et bien peut-être que vous avez encore l'ambition d'économiser quelques euros et pour ça, j'ai deux lignes de code accessibles à n'importe qui en python qui vont vous permettre de générer votre cadeau pour votre dulcéné. Voyons ça directement de l'autre côté de l'ordinateur. Avant de commencer, prérequis, disposer du même setup que précédemment indiqué. Néanmoins, je vais peut-être vous le rappeler parce que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'à un moment où tout ne s'est pas passé exactement comme prévu dans votre vie. Donc, bien entendu, pour coder en Python, il vous faut du euh, Python hein, téléchargé, depuis euh, la bonne version selon votre système d'exploitation et également un éditeur de code. Dans mon cas, vous savez, je prends Sublime Text et je pense bien à indiquer que je suis en Python. Okay, on va nommer ce fichier disant euh, Valentin. On va l'enregistrer sous format évidemment Python. Et on va créer un dossier du même nom sur notre bureau. Et on va joindre à ce dossier la photo de notre bien-aimé, de notre chère et tendre. Et dans mon cas, un peu tel Blaise Batuidi, je vais trouver une photo d'elle directement sur Internet. Car, et peu de gens le savent, je suis en relation avec une certaine Angela. Angela Merkel. Je, veux une je, parle pas Angela Merkel. je recommande de prendre cette fichier au format transparent, donc PNG. Et celle-ci fera parfaitement l'affaire. On l'enregistre au sein du même dossier. Il est temps à présent d'aller découvrir la librairie Python dont je vous ai tant vanté les mérites. Donc on est sur du PyWattKit. C'est comme je l'avais dit, destiné au préalable tout d'abord à l'échange de messages automatisés sur WhatsApp. Mais vous allez voir, il y a quelque chose de très sympa. On copie. Et on va ouvrir notre invité de commande. Et on va simplement coller cette librairie qui va du coup être téléchargée sur notre PC. Et lorsque les paquets sont installés, rendez-vous de nouveau dans votre éditeur de code. On va désormais importer cette librairie dont je vous ai tant vanté les mérites. Une fois effectuée dans la seconde et dernière ligne de code, on va faire appel à la fonction... image to ASCII art puis demander notre image que l'on a intitulé angela png et que l'on va transformer en fichier texte ok quand cela est réalisé pensez à sauvegarder votre code et à l'exécuter, CTRL B dans mon cas, puisque je suis sur celui du texte. Et désormais on n'a plus qu'à se rendre sur notre dossier, ouvrir le fichier texte, et voici que vous pouvez copier cette douce œuvre et lui envoyer par email avec un objet de style pour toi m'amuse. Voilà, c'est tout pour moi. Si derrière ce petit tutoriel, je vous ai permis de réaliser quelques économies, par contre, s'il vous plaît, ne vous retenez pas dans la barre des likes, dans la barre des abonnements. Allez-y franco et donnez un peu de force. A bientôt.